Que le Seigneur nous bénisse richement. levons nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Que le Seigneur se bénisse. Nous lisons les livres des psaumes au chapitre 8, psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur.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 valez vous pas beaucoup mieux que considère, considère, oh oui considère, considère ses promesses, garde-les, garde-les dans ta vie. Tu verras s'énerver, oh oui considère, considère, oh oui considère, considère, oh oui garde-les, garde-les dans ta vie. Que tu sois exalté encore ce soir, notre Père et notre Dieu, comme nous l'avons aussi entendu. C'est vrai, Seigneur, que ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre entière. Tu es le Dieu que nous aimons de tout notre cœur et que nous voulons servir aussi avec autant de dévouement aussi, avec notre cœur tout entier donné à toi, mon bénévole Seigneur. C'est le profond désir de notre cœur de pouvoir vraiment être totalement à toi. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu t'es donné entièrement aussi pour nous, mon Père. Si nous voulons nous donner aussi à toi totalement et entièrement, Seigneur, notre âme, notre esprit et ce que nous sommes, Père Saint-Dieu, notre corps, tout en étant consacré à toi, mon Seigneur, pour pouvoir te servir. Seigneur. Nous voulons trouver vraiment grâce devant ta face Qui peut de lui-même se tenir dans ta présence à toi Si tu l'appelles toi-même Père C'est pourquoi nous t'implorons grâce miséricorde encore ce soir Puisse-tu nous pardonner encore mon bien-aimé Père Saint-Dieu Parce que nous avons tellement besoin de voir réellement t'entendre encore mon bien Père saint -Dieu. Et surtout Seigneur que nos cœurs soient vraiment on préparé, défliché, mon bien Père Saint-Dieu à l'intérieur mon roi Pour que ta séance à toi puisse réellement pénétrer Père oh Dieu Et produire ce don pour lequel tu l'as vraiment envoyé mon bien-aimé Père son Dieu, parce que ta parole à toi est une sémence, mon sauveur. Oh, nous sommes un champ au travers lequel toi, toi tu peux s'aimer, mon bien-aimé Père oh Dieu. Nous te supplions, mon roi. Nous voulons pas rester stérile, mon roi, bénémoine, Père Saint-Dieu mais oh Dieu, nous voulons réellement que les fruits soient manifestés, mon bénémoine, Père Timissant. Que ton nom soit béni encore ce soir, de ce que tu nous as permis de pouvoir nous rassembler. Oh Dieu, d'être en cet endroit, voir ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui soit vraiment béni, qu'il soit vraiment fortifié, mon bénémoine Père Timisson. Oh Dieu, pour l'amour, pour aussi les désirs. De pouvoir et le pouvoir le est dans ta présence, en toi, père, oh Dieu. Merci pour les cantiques qui ont été chantés, mais aussi pour le chant aussi qui nous a été janvier à cet endroit, Père, tu pas Oh Dieu, nous te remercions pour le psaume aussi, mon père, qui nous rappelle, qui nous remonte, puissants Combien tu es tellement grand, ce que tu as fait pour nous, ce que nous sommes aussi. Oh, béni soit ton saint nom. Quand nous avons ainsi prié, père, en pensant tous nos frères et sœurs partout où ils sont, qu'ils soient aussi bénis. Quand nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment élevé, qu'il soit glorifié, exalté, aussi aimé de tous nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Il est bon, notre Dieu, et il est aussi merveilleux, puissant en parole et manifestant aussi qu'il a l'autorité sur toutes choses. Il redonne, il dit, il conduit, et il donne aussi l'espérance et la vie aussi. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous ne sommes pas en train de pouvoir perdre notre temps, mais nous sommes vraiment en train de pouvoir nous préparer pour notre départ, parce que un jour, cela vraiment arrivera. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a toujours eu à pouvoir prendre soin et éclairer son peuple de telle sorte qu'il ne puisse pas être dans les ténèbres malgré que les ténèbres couvrent et couvriront effectivement la terre comme la Bible l'a dit. Mais il a permis que son peuple puisse arriver à pouvoir marcher avec certitude et aussi assurance. Et c'est pour ça qu'il a dit et il a aussi rassuré à chacun de nous qui avons cru que il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Le problème n'a jamais été avec le Seigneur notre Dieu, mais le problème a toujours été avec nous en fait. Lui, il tient donc à sa parole, mais c'est à nous, effectivement, de pouvoir reconnaître ce que nous sommes et quelle est la relation que nous voulons maintenir avec ces dieux. Parce que lui, il a dit, mais maintenant, il faut que nous soyons dans la condition de telle sorte qu'il, nous soyons, qu'il soit aussi dans cette condition pour être avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est pas qu'en allant envoler quelque part, effectivement, en faisant n'importe quoi, que Dieu sera avec moi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit bien comprendre, frères et sœurs, parce que la Bible le dit aussi que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et ils arrachent donc du danger. Mais si moi, je ne crains pas Dieu, qu'est-ce que l'ange de l'éternel pourra venir faire avec moi Dieu, dans sa parole, lorsqu'il déclare les choses, il a toujours été clair. C'est à nous de pouvoir réellement aussi, à pouvoir vraiment prêter attention pour que nous puissions comprendre ce qu'il dit, pour ne pas que nous puissions rester toujours dans les pensées en fonction de notre compréhension à nous, qui pensant qu'effectivement que, comme il a dit, comme ça sera comme ça avec nous. Parce que, il a dit, voici donc, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas donc mes voix. Il nous est important de pouvoir... Parce que nous n'avons pas affaire avec un homme qui a une réflexion humaine, effectivement, que quand il, il dit les choses, effectivement, c'est en fonction d'un être humain, nous avons affaire à, à un Dieu. Et quand ce Dieu parle, effectivement, il a son langage, sa façon d'exprimer les choses, effectivement pour que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir comprendre, effectivement, les choses telles que Dieu les exprime, afin de pouvoir vraiment marcher conformément à, à sa volonté, pour que Dieu aussi puisse arriver à pouvoir réellement aussi agir pour cela. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, comme l'Écriture le dit, il veille sur sa propre parole. Et si nous savons qu'il veille sur sa parole, ce qui veut dire qu'effectivement, qu il ne la prononce pas pour rien. Il ne prononce pas pour rien dire, effectivement. Quand il prononce une parole, il a bien réfléchi et il sait parfaitement très bien ce qu'il est en train de pouvoir dire. Et c'est à nous, maintenant, de pouvoir aussi euh, prendre conscience, effectivement, de cela. Dans le livre de Jean, je voudrais dire avec vous, ici au chapitre 16, je pense que c'est cela. Jean, chapitre 16, je suppose que c'est cela. Jean au chapitre 16, Mais vous êtes en train de manipuler, ça va pas pour cela, vous le faites et puis je pense que c'est bon, vous mettez ce qu'il faut et puis ça doit être bon. Alors, Jean chapitre 16, le verset 33, il nous dit, on va commencer avec le verset 32, il dit, Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi.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 Toujours présent et vivant, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui a fait ta promesse à toi. Nous te remercions de ce que, vraiment, au travers de ta parole à toi, nous voyons que tu as été fidèle, Père. Avec ceux que tu as marché avec eux, tu les as prouvé aussi. Ta fidélité, mon roi, et ils t'ont connu aussi, mon béné Père saint -Dieu. Et ils savaient ce qui tu étais, étais. Ils savaient aussi, effectivement, comment tu tenais à tes principes à toi, ta façon de voir faire les choses, Père Saint-Dieu. Ils s'y sont pliés à cela, mon bénémoine, Père. Et ils ont pu obtenir la victoire, mon Père saint Sois donc béni soir. Aide-nous, Père, parce que nous sommes sur le chemin d'apprentissage, mon roi. Nous voulons apprendre davantage de toi. Nous voulons aussi nous conformer parce que nous avons eu des témoignages, mon bénévole Père Saint-Dieu, de ceux qui nous ont précédés, mon roi. Béni sois-tu encore, Père. Pardonne, merci encore pour ton soutien, ton secours. Aide-nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur jésus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous, Remarquons qu'effectivement que, effectivement, que et comme nous, nous le disons, comme les seigneurs a pouvoir le faire par, effectivement, il a dit, voici, j'y suis avec vous tous les jours. Je pense que c'est dans le livre de Matthieu, et nous pouvons le lire rapidement, Matthieu chapitre 28. Matthieu, je pense, et je pense que c'est cela, oui. Et voilà, Matthieu chapitre 28, et, et, et, et, et dit ici, et, et, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai donc prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Amen. Nous comprenons que cette promesse que le Seigneur a faite, effectivement, d'être là aussi tous les jours, de pouvoir marcher avec eux tous les jours, effectivement, nous devons nous poser la question de pouvoir savoir, effectivement, que quand il l'a exprimé, pourquoi il l'a exprimé, effectivement, et dans quel contexte, effectivement, aussi, et pour quelles raisons, et à qui, effectivement, aussi, le Seigneur l'a adressé. Nous voyons aussi dans les Saintes Écritures, je pense que, dans le livre de Marc, je suppose, Marc au chapitre 16, quelque part, cela, où le Seigneur, notre Dieu, exprimait aussi une parole, je pense que dans Marc au chapitre 16 et, et c'est cela, oui, Marc au chapitre 16, je pense que c'est cela, oui, voilà. Mm -hmm. Dans le chapitre de Marc, verset 16, verset 16, effectivement, oui voilà, il, il est ici, verset donc 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut donc enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qu'il l'accompagnait. Amen. Nous comprenons effectivement avec une clarté que le Seigneur s'adressait bien à deux personnes particulières. Et quand il a vu cela dans Matthieu, que nous l'avons vu, effectivement, on a bien compris. D'ailleurs, il a dit clairement, il dit, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce sont donc ceux-là que le Seigneur lui-même avait eu à pouvoir choisir, effectivement, et, et qui ont eu à pouvoir marcher, qui ont eu à pouvoir recevoir et entendre sa parole. » Pendant qu'il était avec eux, il veillait à ce que ceux-là qui marchaient avec lui puissent être toujours et attentifs à ce que lui, il leur disait. Parce qu'il était en train de s'aimer sa semence, effectivement. Il voulait qu'effectivement que le champ soit défriché pour que la semence puisse être sémée. Parce qu'il savait que lorsque une semence est sémée et qu'elle est tombée dans une bonne terre, il faut qu'elle soit arrosée. Quand il est arrosé, alors à ce moment-là, que la semence, effectivement, elle, donna, elle donnera effectivement en réalité ce qu'elle est et ce qu'elle a, effectivement, dans, dans son intérieur. Parce que quand on parle de la semence, quand je parle de l'intérieur, c'est cette jambe de vie, effectivement, qui est donc dans, dans, dans la semence. Et nous pouvons voir qu'effectivement, qu il a même donné la parabole, effectivement, de, du semeur pour exprimer et, et montrer clairement aussi euh, que le, le semeur ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'était bien lui-même effectivement, et puis bon il a parlé effectivement aussi de, de, de, de la bonne semence comme vous le savez et aussi avec livré montrant effectivement aussi la différence des choses, mais là nous revenons particulièrement à comment il le faisait effectivement, il parlait, il s'adressait effectivement à ses disciples avec cela, effectivement, dont il était certain que ils ont entendu, effectivement, la parole. Vous savez, c'est quelque chose de très touchant. Pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment la chose, parce que Dieu ne fait pas des choses pour pouvoir faire plaisir, mais s'il si dit à quelqu'un quelque chose, effectivement, c'est parce qu'il est certain de la personne. S'il fait une promesse, c'est parce qu'il est certain que avec celui-là, la chose se passera comme ça. Donc il n'est pas quelqu'un qui veut quelque chose par hasard, effectivement. Donc pour que toi tu t'appropries quelque chose qui est de Dieu, il faut que Dieu te montre qu effectivement que tu es la personne pour laquelle la chose t'est adressée. Regardez très bien, eux ils étaient conscients que les seigneurs ne parlaient pas à l'un ou à, à, à, à ceux qui sont à l'extérieur, non. Ils s'adressaient bien à eux. Quand il est ressuscité, effectivement, vous savez ce que euh, euh, là, ce qui a pu apparaître, effectivement, là-bas, pour parler effectivement, dit mais Il vous a fait la promesse qu'il va... Donc, -là qu il, va, il va les précéder en Galilée, vous vous souvenez Donc, c'est là, en Galilée, c'est là qui s'est passé. Et, et ça, c'est dans le chapitre euh, 28, effectivement, de Matthieu. où On nous dit que lorsqu'ils sont arrivés là-bas... Voilà, donc, ils sont arrivés là-bas. Voilà, là je pense que c'est, oui, c'est Matthieu, chapitre 28. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, c'était donc après sa résurrection. Donc, euh, il nous dit ici, Merci, voilà. il dit ici, verset, verset euh, voilà, le verset, verset 16. Hein. Il dit cela, Voilà. Même à partir du chapitre 28, donc à partir du verset.. Euh, euh, je pense que je pense que verset, verset, verset, verset, verset, verset j'avais lu ma partie verset 1, hein, puis je, je couperai un peu l'ordre. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Bagdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. C'est important pour nous, pour que nous puissions pas perdre de temps avec des pensées qui sont à nous, effectivement. Il faut qu'on comprenne que Dieu agit selon sa parole. Et les choses qu'il fait sont des choses trop précises, en fait. Et alors il dit, à voir le, il dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit donc dessus. Son aspect était, était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et d'un verbe comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous, vous souvenez, non Pour vous ne craignez pas, car je, suis, je, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. J'ai toujours aimé cela, frère. De voir, de voir les caractères, l'attitude de ces sœurs. Et, et, et, et c'est vrai que il y avait des décisions, des mesures qui étaient prises, effectivement, mais ils n'ont pas fait cas de cela. Ils se sont levés quand même le, le matin, alors que, oui, les, les hommes, les frères les, les ils s'étaient cachés. Mais les sœurs se sont levées avec des aromates pour partir, effectivement, malgré qu'il y avait des gardes pour interdire là-bas. Mon frère et ma soeur, ça c'est la foi. Ça c'est quand on aime vraiment, on aime vraiment, alors il n'y a pas de barrière. Même si, mais c'est vrai frère, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand vous venez frère et soeur, soyez responsable. ne dites pas oui parce qu'il fallait laisser à cause du pasteur. Non Chacun de vous doit être responsable. Si Arrive, Seigneur, peu importe ce qu'il peut, tu dois savoir ce que tu veux. Parce que je ne veux pas que oui, on a parlé, oui, parce que Non, non, non, non, non. Moi j'ai dit, vous faites ce qu'il faut faire. Mais chacun de vous doit être conscient que je vais, parce que je vais prier, c'est peu importe. Parce qu'on me coupe la tête. Vous savez, nous avons des frères et soeurs qui nous ont précédés, frères. Ils aimaient tellement les seigneurs que même, ils n'avaient pas peur de rien. Mais c'est ça, parce que si aujourd'hui tu.. Enfin. Parce que. Il faut que. C'est douloureux, frère, que Dieu nous aide, parce qu'on dit dans un moment, mais vous comprenez, nous prions Dieu. Alors, il dit, euh, les gardes tomber par la paix. Et puis, il dit, il n'est point ici, parce qu'il dit, mais je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Pourquoi est-ce qu'elle elle le cherchait? Pourquoi chercher c'est Jésus Et ils pouvaient aussi se dire, bah ben, écoutez, nous l'avons, il était venu, il a fait, et puis il est, il est mort, et puis bon, les gardes ont interdit qu'on puisse approcher même de cet endroit. On ne peut pas aller, évidemment. Bon, tu sais, tout le monde, c'est quand même les dits du roi. C'est le dit quand même des, des, des autorités, effectivement, on ne peut pas aller là-bas parce que c'est là. Mais regardez, mais ils ont bravé. Pourquoi ont-ils bravé Pour montrer aux gens que nous avons bravé non. non, messieurs. Dans leur intérieur, ils aimaient, ils connaissaient l'importance d'avoir ces Jésus-là. Oh, je suis touché parce que je me souviens que l'une d'elles a pu dire, mais même s'il est même mort, donne-lui son corps. Ah oui frère, c'est vrai que Vous savez comme nous le disions la fois passée Vous pouvez jouer, prendre Dieu comme si c'était C'est pas tellement important, c'est tellement votre business à vous Mais Dieu a eu à acte, toujours des hommes Et des femmes qui sont sincères Peu importe les conditions, même s'ils si n'ont pas à manger Mais pour ces Jésus là, c'est leur vie en fait On ne doit pas les supplier, est-ce que vous comprenez C'est cela frère C'est ce que Dieu Dieu veut voir, cet amour dans nos cœurs On, on a trop des complaisances en nous-mêmes frère et sœurs, je sais pas mais On se donne trop des beaucoup de Que Dieu nous aide et puis on lui dit, mais je sais que vous cherchiez Jésus. C'est-à-dire que si l'ange a pu voir, dire, c'est là ce que Dieu a pu voir qu'ils étaient sincères. Ils allaient parce qu'ils aimaient ce Jésus. Peu importe les conséquences, mais ils aimaient ce Jésus. C'est ça ce que Dieu attendait de toi et de moi. Il, dit, il est point ici. Ce sont les anges qui nous prennent. C'est ce Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Quel bon Lorsqu'il est en parle comme ça mais ils étaient tristes mais la joie est venue. Amen, amen. Quelle quelle consolation Dieu. mais c'est Jésus qui parce qu'il aimait même mort frère même mort vivant il aimait c'est pour ça que j'ai dit pour aimer quelqu'un vraiment dans il faut faut être un fils de Dieu parce que aujourd'hui situation peut arriver cette personne et puis tu vas le détester. Parce que nos sentiments, c'est toujours changeant. Aujourd'hui, on aime parce que ça va. Et puis quand il y a une situation, on n'aime plus. Mais ce n'était pas comme ça avec elle. Et Jésus n'était pas debout à ce moment-là pour lui dire que vous avez bien fait, mais il était mort. Il ne venait pas pour qu'on leur donne des félicitations. Non, ils étaient morts. Il dit, même si les gens ont parlé de mal de lui, nous savons qui il est. Parce que vous savez, c'était une parce que les le, le, le pays entier l'a rejeté, les religions, cest et cela, j'ai rejeté effectivement, puis les menaces qui qu s'approcherait, effectivement. Mais non, ils n'ont pas regardé cela. C'est pour ça que nous devons nous poser la question, quel est le degré de notre foi, de notre amour, notre consécration, de ce que nous faisons pour Dieu aujourd'hui Qu'est-ce que nous faisons Parce que s'il y a un problème, comment on va faire Êtes-vous ouais. prêt de pouvoir accepter, madame Dieu, qu'on vous prenne tous vos biens parce que vous allez dire, ah, vous savez, vos frères, c'était quand même la faute du pasteur. Il fallait que les pasteurs, les pasteurs ne vous a rien dit d'autre. Chacun de vous est libre. Ça, c'est quelque chose que vous devez quand même être conscient et comprendre. Parce que tout le temps, on de... non, cha... ici, c'est chacun doit comprendre que, que c'est important pour moi ceci. Peu importe, même si ça me coûte. Je suis je suis prêt. Arriver à ce stade-là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en alors, on continue, il dit, il est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez, ah, oh, j'aime Dieu, et allez promptement dire à ses disciples, ce qu'il dit? Vous comprenez? Et le message a été donné aux sœurs. C'est, un amène froid, les amis. C'est pas moi, parce que je les des Mais non, c'est, pas moi, c'était ici Et Amen. puis, s'il pas quelqu'un, c'est l'ange du Seigneur. Et Amen. Il n'est pas allé chercher Pierre dans les sœurs qui étaient là. Parce que Pierre n'était pas là. Le sœur avec détermination. C'est pour ça, que ce ne sont pas des personnes à pouvoir mépriser, à pouvoir prendre pompe des chiennes, effectivement, non. Quand une sœur, quand des faits de sœurs sont convaincus par Dieu, ils aiment tellement les choses de Dieu, mais ils sont prêtes à faire beaucoup pour la gloire de Dieu. <rire> mais c'est vrai, eh, mais quand si, si, on était là, de soyez soumis, effectivement, on entendait des grands, maintenant qu'on voit que Dieu, mais c'est vrai, frère, avec Dieu, on doit être équilibré dans ce que Dieu fait, savoir apprécier, parce qu'on a toujours un regard, oui, les sœurs, ça cause de sœurs, ça cause de sœurs. mais c'est vrai, ce n'est pas, pas les regard de Dieu, ça, Ça c'est le regard de nous les hommes. Oui, toujours, Ben, c'est à cause de l'économie. Mais non, parce qu'il faut qu'on comprenne effectivement les regards que Dieu pose, effectivement. Ça, C'est toujours quelque chose qui, qui touche le cœur, effectivement, aussi, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que nous prions que Dieu nous ramène. Et à ces moments, frères et sœurs, où nous prions, où, où nous cherchons la face de Dieu, chacun de nous convaincu que ça, c'est ce que je dois faire. Et nous verrons comment Dieu va faire les choses. Il dit allez dire allez donc promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts quelle bonne nouvelle <rire> oui, bien sûr que oui parce que ils étaient là atterrés dans les dans les pièces où ils étaient effectivement et a peur mais on dit on dit aussi, allez leur dire c'est pour ça que dans le livre de Marc, je pense que c'est Marc 24, effectivement, que quand le Seigneur, lui, les deux disciples-là marchaient sur le chemin de Maïs et ils partaient, et puis le Seigneur s'est joué à eux. Ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il a eu à pouvoir parler d'autrefois, pour qu'ils ne voient pas tellement très bien. Et s'est joint à eux et puis il mon Dieu, il est bon. » Il dit, « Mais de quoi vous entraînez-vous pour que vous soyez si tristes ?» Parce qu'il était déjà ressuscité. Ah oui, mais oui, et puis ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est ça que Dieu a toujours eu à pouvoir confondre la, les gens qui se prennent pour sages. Vous avez une logique que Dieu va faire les choses comme ça, mais en fait, sa résurrection a été annoncée par les femmes. On n'a pas vu un prophète qui s'est mis debout. Alléluia, gloire à Dieu, il est ressuscité des morts. Non, c'était donc des femmes. Alors, il a, il a confondu les hommes. Donc si vous qu'il dit, mais parce que c'est pour ça que, que, que, que l'homme était toujours. C'est l'homme qui doit faire comme ceci. Mais non, Dieu a confondu les hommes. Votre attention, s'il vous plaît, frère. C'est pour ça que quand il est marche, il marché avec eux, il lui pose la question, mais parce que la nouvelle avait été déjà annoncée. C'est ça le problème, hein. Parce qu'on a une autre façon de voir les choses, nous. Et puis, il dit, mais pourquoi vous êtes tellement si triste? Oh, nous savons pensions que c'était lui. Et que c'était et que patita patita, vous connaissez, non Comment il disait là Sinon, nous savons que c'était dans ses que c'était lui, patita patita patita, c'est bien. Et puis, il continue à pouvoir les écouter, et, et hein, tout ça. Oh. Et puis, il ajoute, il dit, mais, mais ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, c'est que les femmes, <rire> est-ce que vous entendez mais c'était la plus grande nouvelle, mon frère et ma soeur, qui devait réjouir le cœur, effectivement, des gens. Mais, mais effectivement, mais puisque ça venait des femmes. Regardez bien. Regardez comment ils ont exprimé les choses. J'aime le Seigneur. Je crois de dans Marc, au chapitre 24, quelque part, comme ça. Marc 24. Regardez. Comment il a exprimé les choses. Et... Voilà. Je pense que c'est. Dans Luc 24, pardon. Luc nous dit aussi, Marc. Luc 24, bah, Luc 24, voilà, Luc 24. Ah, ah, oui, oui, oui, oui, oui, voilà. Hum, ah, ah, Luc 24, le hum, hum, verset 13, il dit. Et, euh, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloignés de Jérusalem de 60 stades. Et, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé donc, par ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est comme Amen. ça chez vous aussi, non Amen. Mais leurs yeux étaient donc empêchés de les reconnaître. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant Et ils s'arrêtèrent l'air attristé. C'est comme ça chez vous hein? je, je, je prends le vôtre, hein C'est dans, dans Luc 24, c'est comme ça. Nous restons quand même ensemble avec vous dans Luc 24 rapidement. Voilà, Luc 24. Il nous dit voilà. Et verset donc. Voilà, verset, verset donc. Verset donc 17, c'est quoi dit, il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous à en marchant pour que vous soyez tout triste C'est ça, hein L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, mais es-tu le seul qui séjourna se à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. C'est quoi ça, c'est Quoi? L'air dit, dit voyez-vous, il savait, hein? Mais bon, il voulait quand même donner la coupe pour voir comment les gens réagissent. Parce que, frère, nous avons besoin de surtout nous accrocher aux Saintes Écritures. Vous savez, en fait, nous avons une, une façon de pouvoir voir les choses que Dieu va faire comme ça. Et quand il va faire, ce sera comme ça. Parce que, une telle nouvelle, on attendrait effectivement que c'était peut-être Pierre qui devait se lever. Est-ce que, quand même, frère, on soit un grand prédicateur, un grand prophète, ou un grand, tout ce qui se disent des grands, mais, mais, Alléluia, il est, il est ressuscité. Mais en fait, à qui il a adressé ce message C'est parce que nous avons une logique à nous, et parce que nous attendons peut-être que, parce que comme le Seigneur a dit comme ça, ça va se passer, ceci, comme ça. Frère, nous sommes en train de vivre des choses que vous ne réalisez pas, que Dieu est en train de le faire. mais qui sont conformes aux saintes écritures mais que vous ne voyez pas, parce que vous ne voulez pas voir comme Dieu veut que vous voyez. Mais vous voulez voir simplement, selon, hein, vous savez ce que vous avez déjà eu dans votre pensée, à vous que c'est comme cela, comme nous l'avons toujours eu à pouvoir les dire, effectivement, docteur de vous-même, prédicateur de vous-même, hein, je sais pas, pasteur de vous-même, effectivement, on a beau parler pour que ça puisse rentrer, et que quand vous sortez vous vous prêchez vous-même. C'est dans des larmes, frères et sœurs. Comment est-ce que vous pouvez arriver à pouvoir voir effectivement les choses C'est comme ça que même quand la naissance, la naissance était donc accomplie en ce temps-là, quand il naquit, c'était conformément aux saintes écritures, mais ils étaient tellement docteurs qu'ils ne pouvaient même pas voir les choses tout à fait simples. C'était là, sous leurs yeux. En fait, on attendait que, que ça allait faire des grands bruits, que le Seigneur a fait des, des, des choses qu a, que nous avons, que voilà, qu on a, alors, quand on parlait de Marie, il était avoir la, la poussée, mais était de, la lumière qui sortirait pour l'amener d'abord au, au ciel et l'amener encore en bas. Et puis on voit qu'elle est là, et puis on dit, mais eh, voici donc la voix qui dit, voici donc la vierge. Et puis on dit, elle a conçu, croyez donc l'écriture, mais alors non, la pauvre était dans un coin. Et puis ça s'est passé d'une manière telle que, bon, quand l'homme regarde il dit, mais mais cette femme ici, là, et là, et là, et, est, non, non, elle est partie avec un monsieur. Parce que ce n'est pas possible. Et pourtant c'était écrit et une vierge concevra. Mais la conception des gens, c'est aussi comme nous dans un temps comme celui-ci. Beaucoup de choses, c'est la vérité. Beaucoup de choses ont été parmi encore. En plus, alors okay, que c'était un temps où la connaissance va augmenter. Frère, ma soeur, mon bien-aimé frère et ma précieuse sœur, à qui veut-on enseigner la sagesse aujourd'hui oui. Tout le monde connaît. C'est ça le grand combat en fait. On connaît, on connaît. C'est ça le grand problème, parce qu'à ce moment-là, ça fait des flashs. Alors il dit, <rire> quoi leur dit-il Et il lui, répo il, il lui répondit, mais. Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs de magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Et condamner, condamner à mort et l'ont crucifié. Tout ça, frères et sœurs, c'était dans les Écritures. Il en avait même parlé, effectivement, par les disciples, effectivement, il en avait parlé. Il fallait que les les cris se souffrit, ainsi. Les suites c'était écrit dans les saintes Écritures. Bien sûr que oui, et qu'il ressuscita aussi, c'était écrit. Le grand problème n'a jamais été de Dieu qui soit béni notre Seigneur, parce qu'il a toujours veillé à donner aussi des hommes. Le problème, ce que il faut pas toujours prendre ça toujours à mal, c'est le choix que vous faites de ceux qui doivent être les prédicateurs que vous devez écouter, parce que Dieu donne des hommes. Les hommes que Dieu donne, vous le refusez. Parce que les hommes-là ne pleureront, ne pleuront, vont pas toujours vous plaire. C'est ça le grand problème. Vous, vous, vous, vous estimez prendre ce que vous vous souhaitez. Mais, mais Dieu donne à son peuple ce que lui veut. C'est pour ça que la Bible dit il a donné, il a donné. Ce n'est pas que nous, nous avons choisi. Non, il a donné les uns comme. C'est lui qui donne. Que ça te plaise ou pas, mais c'est lui qui donne. Si je suis à lui maintenant, je prendrai ce qu'il m'étonne. C'est pour ça que nous voyons, frères et sœurs, que dans des tumultes, les gens ne supporteront pas une, une sainte doctrine. La démagaison toujours. Ils se donneront. Dieu donne, mais ils vont se donner. Votre attention Votre attention. Une foule. Ils vont se donner eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont choisir effectivement, moi je veux ceci, moi je veux ça. ça, ça me plaît pas. Parce que tout celui que Dieu prend et qu'il envoie, ben on ne pas l'aimer beaucoup. Ce ne sont pas des, des personnes qui plaisent. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que si je plaisais encore aux hommes, donc si je plaisais encore aux hommes, hein, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est pour ça qu'il disait que nous, les apôtres, nous sommes des balayrures, des condamnés à mort. Des gens... Mais c'est vrai, c'est la vérité. Ça. Parce que même, autant de Paul veut voir comment elle était, on l'a même bastonné, on l'a fait tout ce qu'il voulait faire, effectivement. Et pourtant, c'était un homme entre dans la main de Dieu. Mais le peuple... Si nous mettons Paul, c'est un instrument, mais le Seigneur lui-même... Le Seigneur lui-même, qu'est-ce que qu l'Écriture nous dit Il dit, mais... Il, il est venu, c'est-à-dire lui, Christ, la parole venu chez les siens. Chez les siens. Et qu'est-ce qu'on a dit Qu'ils l'ont embrassé Non. Et les siens l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. C'est sûr et certain. Et pourtant, c'était lui que... La, la victoire pour tout. C'est-à-dire la délivrance, la guérison, la santé, le salut. C'était ce que le, le, le peuple voulait, effectivement. Dieu leur a donné ce que Dieu voulait. Mais le, le peuple a refusé. Quand on, ils l'ont amené devant Pilate, effectivement, alors il a dit Pilate, il dit, mais pourquoi vous l'accusez Il dit, mais, mais il s'est fait roi. Il dit, mais ça, c'est vos affaires. Allez, gérer ça sur vos traditions. Il a dit, il est le roi des juifs. Il dit, mais oui, dans les juifs, Ils ont dit quoi Non, non, non, non, non, non. non. Nous n'avons point d'autre roi que César. Donc, <rire> ça, c'est en fait, le roi que j'étais. Donc, le Seigneur lui-même, le roi, il vient vers eux, mais il rejette pour prendre qui Pour prendre César. C'est toujours comme ça. Et cet état d'esprit, ça n'a toujours pas changé. Ça voyage toujours, les temps pis les époques, ainsi de Il dit, mais, alors, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, nous, il, suprits, mais, mais il dit, mais, autant, il mais, il dit, mais dans une simplicité, que tous les passants, oh que ton nom soit béni, mon Seigneur, tous les passants les jouillent. Frère, un véritable homme de Dieu, on ne l'accepte pas. Quand ce sont des soi-disant, mais il faut voir comment on les applaudit. On va faire des commentaires. Vous savez, un véritable homme de Dieu, on a difficile de prendre souvent position pour lui parce qu'il est critiqué par les gens. Et puis quand on est ensemble, gloire oh, à Dieu, tu es un homme de Dieu, mais quand on est au milieu des gens qui les déteste, on n'a pas le courage de dire, non, non, non, non, je crois, c'est un homme de Dieu. c'est pas possible autrement, parce qu'on a cette influence des gens. C'est sûr et certain. Il faut la grâce de Dieu. Oui, c'est sûr et certain. Alors, nous continuons ici. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici donc le troisième jour que ces jours se sont donc passés. Ils expliquent bien, jusqu'à parler même du troisième jour où okay. ces choses se sont passées. Donc, ils se sont passées, ces choses, et puis rien ne s'est passé. Et puis, vous dites, mais nous, nous espérions qu'il ce serait lui, donc il nous a déçus quelque part. Parce que euh, nous espérions, on s'était bien, hein, enfin, je sais, nous espérions qu'il ce serait lui qui délivrait Israël. Mais oui. Cela ne s'est pas passé et on l'a crucifié, puis il est mort. Et, et aujourd'hui, le troisième jour, évidemment, il n'y a rien qui s'est passé. Ça vous ai dit, mais de quoi... J'aime mon Seigneur. Il a dit, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tous si, si tant tristes Parce ah, ce n'était pas un jour de tristesse. Oui. La tristesse était passée. Parce que la bonne nouvelle est venue. Il est ressuscité. Allez dire à ses disciples... Et les sœurs ont accompli cela. Amen. Frères et sœurs, le problème n'a jamais été de Dieu. Le problème, c'est toi et moi. Frère. Dieu accomplit toujours, effectivement, sa parole. Il est, il est fait, effectivement, ce qu'il a dit, il accomplit, effectivement. Mais le problème, c'est toi. Ils étaient. Ils, ils n'ont pas eu la vision de voir les choses de la bonne manière, malgré qu'ils avaient entendu en fait. Ils l'ont vu en action, mon frère soeur. Vous avez dit un prophète puissant. Ces choses se sont passées. Donc c'est pour ça que nous sommes tristes et découragés. Parce que vous moi, pourquoi nous serons tristes Pourquoi serons-nous découragés aujourd'hui À cause de quoi à cause de ce, ce qu'on prend comme des de mesures aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on dit on déconfine, demain on va On dit aujourd'hui aujourd on ouvre, demain on ferme. On sait peut-être très bien. C'est l'amorosité qui vient. On dit découragement, on dit Seigneur, mais on commence à voir tout noir. Non tout n'est pas noir. Amen. Il a dit Lève-toi et sois Amen. Éclairé, Amen. Hein, Ta lumière à toi. Amen. Alors, frère et soeur, autre façon de voir que ça, les choses ne doivent pas être comme le monde, frère. Même si à certains moments, on est tellement étouffé par cela, on peut même des vues, effectivement. Ah, on vit, avec peur, effectivement. Mais pourquoi as-tu peur Il nous l'a dit Il dit Vous aurez des tribulations. C'est pour que toi et moi, nous pouvons savoir. Je pourrais tomber malade. Je pourrais perdre ces Donc, ces choses-là, ça peut arriver. Si vous arrivez à être malade, trop, si Dieu vous aurez, il y aura toutes ces choses. Mais le monde va à la peur, à l'angoisse. Mais vous, qu'est-ce qu'il a dit Prenez courage. Car j'ai vaincu. Voilà. Est-ce que vous comprenez, est-ce que nous comprenons ce que veut dire, j'ai vaincu le monde? Ça veut dire quoi J'ai vaincu le monde. Parce que s'il si a dit qu'il a vaincu le monde, c'est que nous sommes dans le monde. Est-ce que vous comprenez Et c'est le monde qui a l'emprise sur chacun de nous. Et nous subissons ce que le monde est aujourd'hui. C'est sûr et certain. Qui contrôle les événements que vous n'en faites pas contrôler Trombements de terre, on ne pas contre tous ces événements, c'est-à-dire que le monde est tenté de pouvoir avoir une, une, une ébullition, vous comprenez cela? Mais il nous dit que j'ai vaincu le monde. Si quelqu'un quelqu qui a vaincu quelqu'un, ça veut dire qu'il est au-dessus de cette personne. Ce que cette personne, il ne peut plus rien faire qui peut arriver à pouvoir faire ébranler la personne qu'il a vaincu. Donc celui qui l'a vaincu domine sur la personne. Ah, oui. Mais celui qui a vaincu là, c'est qui Donc, Parfois, frères et sœurs, c'est triste quand on peut voir les gens, les femmes, les hommes, que c'est nous qui nous sommes croyants. Et puis devant des situations, comment ils réagissent. C'est ça le problème. Vous vous souvenez, nous continuons ici, je termine par là. Oui. Oui. Vous vous souvenez, dans 1 Jean, chapitre 4, qu'est-ce qu'on nous dit vous, petits enfants, vous êtes quoi Et qu'est-ce qui s'est passé Vous les avez vaincus. Oui. Ah, pourquoi vous les avez vaincus Parce que c'est lui qui est en vous, est plus grand que celui qui est, Est-ce que vous comprenez maintenant. Donc c'est lui qui a vaincu le monde. Il est c'est en toi. Ça veut dire que le monde ne peut pas avoir des blessures. Impossible parce que tu domines, monsieur. Le problème, c'est toi. Tu as laissé le monde dominer sur toi. Et avoir les déçus sur toi. C'est toi qui dois avoir les déçus sur le monde. Il va nous continuer. espérions que ce serait lui qui délivrerait Mais avec tout cela, voici donc le troisième jour. que ces choses se sont donc passées. Écoutez bien, celui madame il est vrai Donc, il n'était pas ignorant de la chose. Est ça. Ah, que Dieu ait pitié de nos frères et sœurs. Quelle est notre foi? Quelle est notre condition Notre façon de voir frères et sœurs Parfois, on en pleure, on dit, quand on regarde les frères, on regarde les sœurs, on dit, Seigneur, ce n'est pas possible. On prêche, qu'est-ce qui est -ce que dans le vent qu'on prêche ou bien est-ce qu'on prêche pour, pour les gens qui peuvent arriver à pouvoir être conscients que ce n'est pas un jeu, c'est la vérité, Frère et sœur, je ne sais pas. Mon frère, ma sœur, où en êtes-vous Je ne sais pas. Est-ce que vous vous considérez vraiment comme étant les fils et des filles de Dieu Parce que pour être un fils de Dieu, il faut naître de Dieu. Est-ce que vous vous considérez que vous, êtes, vous avez expérimenté les choses de Dieu C'est ça le problème. Quand on est né de Dieu, on est un fils de Dieu, un fils de Dieu, fils de Dieu eh bien, il n'y a aucune chose qui peut être au-dessus, mm. qui peut arriver à pouvoir aussi te mettre dans des conditions telles qu'à chaque moment, tu as peur, ah, si, si tu ne sais pas certain, est-ce que ça va se passer, est-ce que ça ira, est-ce que ça ira, non, non, non, non, parce que nous savons quelque chose que les Seigneurs mm. ont dit bon, et, et nous lisons cela, il dit, mais, cherchez d'abord, premièrement, des cieux et sa justice. Et puis qu'est-ce qui va se passer Non, non, non, qu'est-ce qui va se passer Et toutes ces choses-là, ils vous seront données se par-dessus, Dieu ne peut pas mentir. <rire> Dieu ne peut pas mentir. Peu importe ma condition physique ou actuelle que je peux être, j'ai simplement une espérance. Je disais, c'est une chose que si je fais ce que Dieu dit que je fasse, je m'occupe pas de reste. Oui, parce que le reste, c'est ce que Dieu va s'occuper. Je suis un chômeur. Je dois faire ce que Dieu veut que je fasse. Peu importe les conditions qu'il y ait un courant, pas de travail, je sais que Dieu ouvrira le frère Kassel m'a appelé et dit, mon pasteur, que Dieu soit béni, je voulais faire mon témoignage effectivement, pendant cette période aussi où il des difficultés, moi je me suis accroché toujours à la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé on m'a dit, monsieur, on vous donne un contrat à durée indéterminée allez, le allez, call, allez, pendant allez, le courant le où allez, les entreprises ferment on lui a donné un contrat à durée indéterminée c'est un exemple là c'est un exemple, c'est un exemple là il y a une sœur en France, vous ne le connaissez pas beaucoup, elle s'appelle Damaris, il m'a appelé, je crois la femme, elle me plaît, mais je dis, ma pasteur, pasteur, je, je voulais te dire. Et cette sœur était possédée par des démons et des, des choses qui travaillaient dans son intérieur, effectivement. Il a été, et c'est vrai, elle s'appelle Damaris, et c'est la d'autres soeurs, je pense, soeur Juliette, qu'elle en avait parlé. Et elle a été, parce qu'il avait bu des choses qu'on qui expliquées, effectivement. Elle a été à livre, on a jamais la payée. Toutes les nuits, c'était des démons, ceci et cela. Et la soeur, j'ai dit, dit, bon, tu peux parler avec le pasteur. Il m'a appelé avec elle. J'ai dit, mais pasteur, j'ai souffert, j'ai été voir là-bas, j'ai été même là-bas, j'ai été ceci, cela, ça ne change pas, mon état est toujours comme ceci. Mais la sœur m'a parlé, elle était vraiment une sœur avec, avec un, un respect extraordinaire. Et la sœur Juliette m'a parlé de vous, je vous appelle, je crois que vous êtes un homme de Dieu avec autant de respect. J'ai dit, mais vous pensez que j'ai pris pour vous tous ces démons Si je ne dois pas avec ceci, il y a tellement de choses que je dois pas vous effectivement. J'ai dit, vous le croyez, ma sœur J'ai dit, je, je n'ai pas la paix, ceci, cela, je ne le crois. Et oui, j'ai prié pour elle. Au téléphone, elle était en France. Vous savez, elle m'a appelé, elle dit Alléluia, pasteur. Et puis, vous avez prié pour moi, je dors bien. Je n'ai plus aucun problème. Mon âme est dans la joie. Je bénis Dieu, pasteur, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis heureux. Oui, mon frère et ma soeur. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Mettons simplement Dieu en avant, avec sa parole, les choses se mettront en place. Amen. Oui, le problème n'a jamais été avec Dieu. Le problème, c'est nous, nous, nous, nous. Comment nous entendons Comment nous réagissons Qu'est-ce que nous prenons effectivement de ce que Dieu nous donne Nous continuons parce que vite on va, va s'habiter et, et puis de dit, Mais, mais, mais, mais, il est vrai que quelques femmes d'entre nous c'est que c'était des sœurs attachées à la parole. Il est bien d'entre nous. Ah bien sûr, effectivement, vous avez remarqué, partout où les Seigneur allait, effectivement, ces sœurs étaient là. Parce que ces sœurs avaient expérimenté la puissance de Dieu. Vous savez, quand vraiment une sœur, elle est vraiment vraie, elle est vraiment convertie sincèrement, alors là, elle est, Dieu peut faire une chose Vous savez, extraordinaire. Parce que la vie, cette sœur, consacrée à la parole de Dieu. Et C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai pris sœur, abandonnez les désirs du monde. revenez simplement à ces dieux ils peuvent il faire de vous des choses extraordinaires. Regardez, frère, même dans les saintes écritures, C'est à cause de ces soeurs ici, leur respect, leur amour, que Dieu a fait quelque chose de tellement extraordinaire que l'on ne peut pas imaginer. Les sœurs de Lazare. Ce n'est pas des frères de Lazare, mais des sœurs de Lazare. De deux sœurs là qui d'abord avait bien accueilli le Seigneur à la maison. Vous connaissez cela, non oui. Les assis appuyez le trait pour pouvoir préparer effectivement. Ah, que Dieu soit béni. Frère, oui. sœurs, comprenez ces choses-là. Parce que souvent on dit, ah, parce que la sœur a des pensées. Non, non, non, non. Enlevons les pensées impures. Laissons oui. simplement la personne agir comme Dieu conduit. Notre problème, c'est que nous pensons toujours souillé. Quand c'est ça, ah, peut-être, il y a ceci. Ah, mais ben, pourquoi toujours, il y a toujours ça, mon frère. Mon sœur. Pourquoi, pourquoi toujours nos pensées ne pas être les pensées plus Toujours, toujours, toujours. Et bien, quand vous mettez à ça, effectivement, les démons profitent aussi, effectivement, ce là Vous ne pouvez pas même, effectivement, penser quand même que c'est quand même. Que, non, c'est quand même. Vous savez, c'est extraordinaire, j'ai dit d'avoir. Il y a des choses que parfois. Il faut que les gens grandissent. Si vous ne grandissez pas, J'aime Dieu. Et quand Marc a couru, vous la connaissez, non Parce que Marie-Sois est venue après. Quand Marc a couru, il a dit une chose au Seigneur. Il n'a pas, vous, vous souvenez, j'aime beaucoup cet endroit-là. Vous connaissez, non oui. Quand il est venu, moi j'aime beaucoup. J'ai vu voir une soeur avec autant d'amour et de respect à son Seigneur. Alors que parfois, si c'était l'une de vous, il a pas passerait à pouvoir n'a peut-être pas vous allez commencer. Oui, il a toujours, il est devenu comme ça. Toujours des crédits, ça, ça sent vite en fait, effectivement. C'est normal, parce qu'on est des humains. Mais quand on est un enfant de Dieu, c'est là qu'on doit comprendre effectivement notre attitude, effectivement, comment c'est. Parce que quand vous vivez avec, vous devez d'abord connaître la personne. N'importe ce qui est permis, vous connaissez la personne. C'est important. Et c'est pour ça que quand le Seigneur est revenu, Marthe pouvait se fâcher. et dit quand même, nous t'avons nourri à la maison. J'étais toujours apporté des viandes, j'étais toujours apporté des semis. Je J'ai toujours demandé, j'ai fait. Et maintenant, quand j'avais besoin de toi, j'ai même imploré, mais pour manger ma viande, pour manger mon tu as toujours été. Ah, je suis. Un... Je fait... Non, je donne un exemple, je apprends un peu, pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes. Hein? Vous savez, j ai, j ai, pour, pour lui, j'ai fait tout. Hein? Quand je, Même si j'avais été malade, je faisais quand même pour lui. Et maintenant, mon frère malade, je demande, je supplie, tu dis souviens-toi de même les semours que je faisais pour toi. Il n'est même pas Et vous, vous savez, quand est-ce qu'il est venu Quand il est déjà mort, il n'y a plus d'espérance. Il n'était pas comme ça. Ah non. J'aime Dieu. C'est comme ce que, que le Seigneur nous aide. Il est venue devant le Seigneur, mais avec respect. Il dit Seigneur, Seigneur, si toi tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Quel respect. Quelle considération. Quel amour. Et puis là, je dis Main, maintenant, Mais maintenant. Oh. tu je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. Frère, un homme de Dieu qui entend ça, il va pleurer pour la personne. Tout ce que tu demanderas à Dieu, je sais que Dieu te l'accordera. Frère, ça change tout dans la scène. Ça change tout. Parce qu'il faut savoir ce que vous dites. Ça change tout. tout. Tout, tout, tout, tout. Et puis le Seigneur, touché par son respect, son amour, la considération que c'est pas révolté comme... moi. Je Non, frère, si on prend beaucoup il y a des femmes, hein? Encore une autre forme, la forme syrophoenicienne. Amen. On n'est pas monté sur les gongs, effectivement, comme ça. Encore une autre, effectivement, aussi. Je suis le Je Pour que vous puissiez comprendre le regard que Dieu pose sur vos soeurs. Oh, il, a dit de je suis. il a donné la révélation à la sœur. Moi ici, je suis la résurrection. C'est terminé. Celui qui croit en moi, vivra comme dieu bien même. Et puis évidemment, il l'a prouvé. A cause de la mort de Marie, Marie. c'est la femme. Vous comprenez cela? Quand il est arrivé, une chose impossible. C'est pour ça que nous disons, pour notre Dieu, pour l'amour de Dieu, frère et soeur, il n'y a rien. Votre problème, c'est rien du tout. Ce qui est comme grand pour vous, comme ça, on ne sait pas tellement très bien, mais c'est rien. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à ces dieux. Alors, mettez-le à sa place. Parce que souvent, quand on parle de lui, vous le voyez toujours, mais, mais il est tellement grand. Il est Dieu. Il n'y a, a aucune chose qui peut le dépasser parce qu'il est avant toute chose. Et toute chose subsiste bien. Ils ont <inaudible> Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu des grands matins au plus. Vous vous rendez compte? Nous nous, nous terrions dans les maisons, mais avec courage, ils se sont levés. Que Dieu bénisse ça. Ah oui, ça c'est extraordinaire. C'est pour ça, soeur, ne reculez pas à avancer. Amen. Amen. Il n'y a aucun problème, aucune situation qui peut être un obstacle pour toi pour aller vers ce Jésus que tu aimes. Vous connaissez, non? C'est Jésus que tu aimes, effectivement, qui t'aime aussi et qui a fait plus pour toi que les problèmes qu'il y a en face de toi. Amen. Alors, je me souviens d'une parole de l'apôtre Paul. Dieu soit béni. Vous connaissez? On relise là et puis on s'élève pour prier. Ah, il y a, il y a. C'est le temps, hein? Ah, le temps, mon frère et ma soeur, pour qu'on puisse courir vite. Hein? C'est dans Romain, au chapitre 8. Et, et, et, et, et, regardez, regardez comment cet homme ici exprime les choses. Hein? Il dit, ici, vous êtes 31. Vous y êtes? Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Maintenant, écoutez bien. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Non, il dit clairement, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, Amen. mais qui l'a livré pour nous tous, donc, Dieu l'a livré pour nous. » N'est-ce pas vrai Et puis il dit, « Mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui » C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te refuser, frère. Parce qu'il a donné, c'est donc qu'il a donné effectivement que Christ est mort pour toi. Il est resté aussi pour toi, en fait. C'est pour ça qu'il dit, lui, mais, mais, lui, mais qui donc accusera les élus de Dieu C'est donc ce Dieu qui justifie. Qui les condamnera Qui est mort Bien plus, il est ressuscité. Hein? Et il est à la droite de Dieu. Et qui se fait encore, que j'aime beaucoup, qu Il intercède pour merci Seigneur. Amen. Quand les démons, quand Satan nous accuse, lui, il intercède. Amen. Oh, frère. Qui te condamnera merci. Puisque c'est Dieu qui te et Christ intercède pour toi. Alléluia, et puis il dit, Père, Alléluia. voici les sang. Et il a accepté ses sacrifices. Alléluia. Alors que ses péchés soient plongés. dans c'est sangs. Voilà, il continue en disant, ah, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est-à-dire qu'il nous aime. Son amour ne peut pas changer. Pour nous, il ne va pas changer à un autre endroit. L'amour est là, il nous aime effectivement. C'est notre avocat. amen. Nous avons un avocat, après les c'est écrit, qui non Un jean chapitre, vous connaissez ça Non, c'est le Seigneur Jésus qui effectivement avec son sang. Oui, bien sûr. Okay. Et puis on dit, mais c'est la timidation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la ou les périls, ou les paix, ou, ou selon, vous savez, c'est-à-dire que tout ça qu'on nous cite, effectivement, ce sont des choses, effectivement, qui, quand ça arrive, en fait, on est un obstacle, mais Seigneur, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi Donc toutes ces choses-là, ça arrive. Mais dans toutes ces choses, on le voit, il, le dit, il dit, mais, mais c'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou les paix. C'est donc qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à quoi À la boucherie. Mais écoutez bien, vous êtes en Alléluia. Acte. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais dans toutes ces choses, Amen. frères et sœurs, donc toutes ces choses-là, tout compris, Problème, problèmes, nécessités, donc allez, toutes ces choses-là qui allez, peuvent arriver, qui sont un obstacle, ce ne pas allez, peut pas être un obstacle mais allez, dans allez, toutes allez, ces choses-là, nous allez, sommes plus que vainqueurs. Donc on décide encore, allez, plus que... Allez, allez, allez, donc dans la tribulation, nous avons la victoire. Allez, dans la pays, nous avons la victoire. Allez, Je ne les rien. Arrêtez, ah, mon Dieu avait, avait aucun espoir. Si au bord de ma c'est un que Jésus C'est